Salut, c'est Thierry. Alors, je suis en vacances avec ma famille pour 5 semaines en Thaïlande. Et je vais vous expliquer comment faire en sorte que des vacances aussi magnifiques soient-elles comme par exemple celles que je passe en Thaïlande, comment ces vacances peuvent être réellement un succès et pas juste un super moment sur lequel, sur lequel on va ensuite pleurer pendant tout le reste de l'année parce qu'il va falloir attendre un an avant que ça se repasse. Là, je suis en vacances. Mon objectif, ça n'était pas d'être en vacances. J'avais plusieurs objectifs et je vous explique tout ça dans cette vidéo. Alors si déjà rien que la vue vous plaît, bah, n'hésitez pas, likez la vidéo, appuyez sur le petit bouton qui est là et qui vous permettra de vous abonner et comme ça vous ne ratez aucune de mes vidéos. Pourquoi est-ce que j'ai voulu venir passer des vacances en famille en Thaïlande Alors, eh bien voilà, j'ai pris le temps de réfléchir à ce que je voulais atteindre comme, euh, comme objectif. Je ne me suis pas simplement dit j'ai besoin de vacances donc je vais me choisir un endroit peinard et la Thaïlande, pourquoi pas, il hein, y a pire pour venir y passer des vacances. Non, non, non, bon, bien sûr, comme beaucoup, quand on a travaillé toute l'année, on a besoin de, de, de temps pour se, re, pour se ressourcer, donc on a besoin de repos, et les vacances sont un bon moyen pour ça, mais il en existe plein d'autres. Donc ce n'est pas ça mon objectif primordial. Ce que j'ai voulu, c'est plusieurs choses, en fait. Le premier, premièrement, c'est je trouve que je ne passe pas assez de temps avec mes enfants, je ne passe pas assez de temps en famille, euh, le restant de l'année parce que il y a plein d'autres choses, métro, blo, dodo les affaires à faire, les amis, enfin plein de choses des choses agréables, des choses qui le sont moins mais en tout cas toute une série de choses qui font que on n'a pas l'occasion de se resserrer sur sa cellule familiale comme on le voudrait. Partir loin s'isoler de tout le monde dans un environnement euh, différent de celui qu'on connaît d'habitude et qui va donc nous obliger en fait, à devoir compter les uns sur les autres pour pouvoir passer du bon temps ça c'était un de mes objectifs primordiaux en venant ici en Thaïlande parce que je ne connais pas du tout, c'est tout à fait nouveau pour moi et c'est tout à fait nouveau pour le reste de ma famille et donc c'est ce qu'on a décidé de faire et je dois dire que pour l'instant ça marche pas mal, ça fait trois semaines comme ça et on fonctionne super bien à quatre et je suis très fier de ma famille. Deuxième objectif, ma grande fille à 11 ans, elle est à l'approche de l'adolescence la, et je dois dire que c'est quelque chose que je crains un petit peu, d'autant que bah, l'adolescence d'une fille je ne sais pas trop comment ça se passe, je n'en suis pas une. Et donc euh, je me suis demandé ce qu'on pouvait faire pour essayer de se préparer au mieux à ça et je pense qu'en fait, avoir un climat de confiance et un climat d'ouverture et de facilité à échanger et à discuter en fait, est quelque chose qui ne peut, en fait qui est fondamental, qui devrait vraiment pouvoir nous aider de gérer tout ça au mieux. Et donc eh j'ai voulu qu'on se mette dans des situations qui provoquent justement cette, cette, cette connivence. Et donc vivre des expériences hors du commun ensemble avec ma fille était aussi un des objectifs. Et en s'isolant comme ça. Et en faisant en sorte que ma fille voit que je n'étais pas toujours à l'aise dans toutes les situations et qu'elle doit parfois prendre sur elle ou, ou m'aider, et euh, eh bien, je pense que c'était euh, ce que je voulais faire pour développer un relationnel différent. Et moi, j'espère que ça va fonctionner, mais en tout cas, pour l'instant, ça me plaît vraiment bien comme ça. Troisièmement, et eh bien, renforcer encore euh, mon couple en, bah, en faisant la même chose, en fait, en vivant des choses un petit peu euh, hors normes avec mon épouse, et donc euh, nous permettre à tous les deux de gérer notre propre euh, inconfort euh, parce qu'on sort de sentiers battus, parce qu'on sort de ce qu'on connaît. Ça nous permet de surmonter les épreuves de, de l'inconnu euh, ensemble, euh, à gérer euh, les, les trajets et ainsi de suite. Euh, eh bien, euh, c est, c est, ce sont des expériences qu'on vit ensemble et qui nous permettent de, euh, de, de renforcer notre couple. Ensuite, quatrièmement, quatrièmement j'ai grandi dans un mouchoir de poche. Je, je, je vis actuellement à 10 km de l'endroit où je suis né, euh, je travaille tout près de chez moi donc ma vie se résume à un mouchoir de poche et mes vacances parce que j'ai quand même eu la chance de partir en vacances régulièrement, mes vacances c'était la France et c'est très bien comme ça mais la France ou la Belgique c'est à peu près la même chose d'un point de vue culturel, la façon dont les gens se comportent, la façon dont les choses se font. Alors oui on pourrait en, on pourrait en parler mais comparer à la différence culturelle entre nous en Belgique ou en France et les gens qui vivent ici en Thaïlande, ce n'est rien du tout. Ici. Tout est différent. Les gens fonctionnent de façon différente. Les gens ont une culture, une religion différente. On n'a pas le même alphabet. On ne roule pas du même côté de la route. Ce n'est pas du tout le même pays. Et donc il y a un gros, gros bouleversement. Et j'avais envie de savoir ce que ça pourrait provoquer en moi. J'avais envie de savoir comment je pourrais gérer tout ça. C'était un de mes autres objectifs. Encore un autre objectif, c'était celui de dépasser mes préjugés. Je m'attendais ici à tomber face à une certaine pauvreté. En fait, je dirais que les gens vivent assez chichement ici. Il hein, euh, y, enfin, y a des grosses différences, mais il y a quand même une grosse majorité des gens qui vivent... On pourrait appeler ça de la pauvreté, mais moi je ne le ressens pas comme ça en fait. Ils vivent dans des conditions très très modestes, voire parfois dans la saleté, euh, euh, mais je ne ressens pas de malheur pour autant en fait. Hein. Mais bon bref, ça je ne sais pas exactement si je me trompe ou pas. Mais ce que je voulais voir, c'est comment j'allais moi me comporter par rapport à ça, et si j'allais être capable de dépasser ça. Et pour l'instant, je dois dire que je suis assez content parce que j'ai fait des rencontres ici qui sont juste extraordinaires. Elles ne se seraient pas passées si j'avais pas été à la rencontre des gens, et ça, quelles que soient les circonstances. Et ça, je suis content parce que j'ai pu me dépasser. Et alors, j'ai fait des, des, des rencontres ici qui sont juste extraordinaires. Je, je, franchement, il y a des gens que j'ai rencontrés et j'ai pleuré tellement qu'il y avait eu un échange qui était profond et humain, que j'ai rarement, ou voire peut-être jamais connu. Et donc, ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie d'éprouver. Et c'est fait aussi. Enfin voilà, donc, et il y a une liste et j'ai d'autres points comme ça. Ce que j'essaie de, de vous expliquer, c'est que j'avais pris le temps d'analyser un petit peu ce qui me manquait, ce que j'avais envie d'atteindre comme objectif. Et j'ai cherché un moyen de les regrouper, d'en regrouper un maximum. Et ces vacances en famille en Thaïlande sont un magnifique moyen qu'on a décidé de mettre en place avec mon épouse pour pouvoir y arriver. Et c'est un vrai succès. Je suis donc convaincu que mes vacances en Thaïlande, vont me servir bien au-delà de simplement le fait de me reposer, d'avoir vu de magnifiques paysages. C'est le cas, mais ça ne dure pas dans le temps. Alors que tous les aspects humains que j'ai pu gagner, développer, euh, vivre grâce à mes rencontres, grâce à, à tout ce qu'on vit ici, ça je suis sûr que ça va me servir bien au-delà, bien au-delà. Et pourquoi Simplement parce que j'ai pris le temps d'y réfléchir et de conscientiser. Mes vacances seront forcément un succès. Forcément. Il y a peut-être un des points que je visais qui, euh, que je vais rater, mais clairement pas tous.